Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on attaque un morceau qui m'intéresse qui énormément et qui me concerne beaucoup puisqu'il s'agit de Terra Terramor, on en avait, je vous l'avais pas mal teasé hein, cette vidéo, puisque bah, on va revenir un petit peu sur l'ensemble de l'histoire de ce qu'est Mort, hein, son origine, comment euh, cette ville, cette cité naquit et ensuite son destin assez tragique. Donc, on va revenir. Et évidemment, l'histoire de Terra Mort est très liée à Jaina, donc on va beaucoup parler de Jaina dans cette vidéo. Et pourtant, euh, Terra Mort est, une, est un point très important de l'histoire qui, au final, couvre une grande période de la licence Warcraft, mais un lieu riche en rebondissements, mais malgré tout, euh, qui, nous le verrons, a été traité de manière un peu particulière. On en a déjà pas mal parlé dans la généalogie sur les humains, on en a déjà également parlé dans la vidéo sur Warcraft 3, notamment sur la, la fondation du retard, deux vidéos que je vous mettrai bien sûr euh, en fiche et euh, dans la description. Donc revenons un petit peu sur ce qu'est euh, mort Commençons euh, par Warcraft 3, hein, les origines bien entendu euh, de, de Jaina et de mort puisque L'histoire de Mort comme je vous viens de vous le dire, est très très très étroitement liée à Jaina. Jaina Prodmore, hein, Jaina Port Vaillant, qui est tout simplement à l'origine de la fondation de la cité de Terramor. Alors petit rappel d'ailleurs, hein, c'est euh, avec la purge de Stratholme donc les événements de Warcraft 3, lorsque Arthas euh, détruit Stratholme et que Jaina lui tourne le dos parce qu'elle n'accepte pas euh, ce, que, ce qui est sur le point d'accomplir Arthas. Jaina, horrifiée par, les, par ce qui est fait par la suite, parce qu'elle elle revient à Stratol, mais elle découvre la cité en feu, à feu et à sang, hein, avec euh, toute la purge qui vient d'avoir lieu, Arthas est parti au Northrend, hein, en Orphandre, et du coup, Jaina, horrifiée, euh, consulte Uther, et à ce moment-là, après leur, leur petit dialogue, eh bien, il y a le prophète qui euh, arrive, qui a, a caché sa véritable personnalité à Jaina, ce prophète, c'est tout simplement l'esprit de Medivh, qui du coup... Pour la, enfin, la première fois s'adresse directement à Jaina, lui dit justement, par vers l'ouest, amène les tiens avec toi, amène l'alliance avec toi, euh, il faut fuir vers l'ouest, vers l'ancien continent de Kalimdor. Alors petit rappel, euh, d'ailleurs, puisque on pourrait dire que Jaina l'a suivi un peu aveuglement, Jaina avait pu euh, voir déjà la discussion entre le prophète et Antonidas son maître, et euh, du coup Jaina était pas mal euh, intriguée par les propos du, du prophète, et là eh bien justement elle comprend un petit peu que euh, ce que disait le prophète semblait, euh, semblait véridique, et du coup elle tend à l'écouter. Donc sur ses conseils, Jaina va rassembler le plus de monde possible hein, de l'Alliance, hein, ce qu'on appelle également les restes de l'Alliance de Lordaeron, et elle va naviguer vers l'ouest, hein, vers les terres oubliées de Kalimdor, Jaina euh, s'exécute et du coup, arrive avec toute une flotte de l'Alliance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle regroupe les rescapés, on va dire, les rescapés et des résistants des différents royaumes de l'Alliance. Donc Terra-Mort, on n'y est pas encore, on est sur les balbutiements, sur l'origine, sur la création. Mais toutes les, toutes les races, tous les membres de l'Alliance de Lordaeron vont partir vers l'ouest. Bien sûr, ce n'est pas l'ensemble des royaumes, hein, évidemment, mais une partie de chaque royaume qui va suivre Jaina dans sa pérégrination vers l'ouest. Donc Terramor est tout simplement le huitième royaume humain né de l'union des sept autres royaumes. On en avait parlé dans la généalogie sur les humains, mais du coup, mort attention, ce n'est pas, euh, pas malgré le symbole de Terramor, mort n'est pas... Euh, souvent, j'ai tendance à le lire. C'est euh, oui, Terra Mort. En fait, c'est juste Kul euh, une, une nation-fille de Kul Bah oui, les deux ont le même à peu près le même emblème, hein, cette encre. Euh, et au final, pas du tout. Hein, pas du tout. Terra Mort, c'est euh, au contraire, il y a plus de Lordaeronais que de Kul euh, Lordaeron. Hein, la plupart des troupes viennent de Lordaeron, mais on a également bien sûr euh, des humains d'Azeroth, hein, du royaume d'Azeroth, à savoir de Stormwind, du hein, en gros ceux de World of Warcraft. Euh, Gilneas, évidemment, avec notamment euh, pour ce qui est de Gilneas, c'est la brigade euh, en gros, c'est tout simplement euh, ceux qui suivent Lord Crowley, donc euh, vidéo sur Gilneas. Il me semble que c'est la brigade de Gilneas qui, euh, le nom exact, parce que je confonds avec... Mais non, c'est la milice de Stromgarde et la brigade de, Strom... de Gilneas. Donc c'est ça, la brigade de Gilneas, donc des hommes euh, rebelles contre le, le roi euh, Greymane, le roi Gristet et qui sont fidèles à euh, Crowley, donc, qui a toujours été plus touché par ce qui se passe à Lordaeron. Ils vont suivre Egyna. On a, Alors ça, pour le coup, c'est la nation sur laquelle je garde un hein, point d'interrogation, c'est les Alteraki, on ne sait pas trop, mais... Peut-être que dans ces rangs, il y a forcément quelques alterakis, des réfugiés ou autres, mais bon, c'est vrai que les alterakis, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Euh, pour Dalaran, bah, Jaina, elle est originaire de Dalaran, hein, donc elle a ramené pas mal de monde avec elle, et on verra que Dalaran, c'est pas que des humains, c'est l'un des rares royaumes hein, comme terra à, à ne pas être euh, spécifiquement ou en tout cas principalement humain, Cultiras bien entendu de deux périodes, hein, d'ailleurs Cultiras dès le départ, avec les, les, les, les troupes de Jaina, et surtout bien après avec l'arrivée de son père, hein, Daelin, qui arrive avec énormément de Cultirasiens. Stromgarde bien entendu, enverra aussi des troupes, hein, euh, ce que je disais, la milice de Stromgarde, ou un autre nom, je ne sais plus si c'est la brigade de Stromgarde ou la milice de Stromgarde, en tout cas, il y a euh, une partie de Stromgarde qui, qui va là-bas, ce qui formera justement cette huitième nation, à savoir Terre à mort. Et du coup le symbole avec l'encre bah, c'est tout simplement pour représenter euh, leur voyage, hein. le voyage qui a été fait par bateau c'est l'exil, hein. c'est la marine, la marine de l'alliance qui a permis de franchir euh, ce, euh, le, le grand océan majeur pour pouvoir gagner Kalimdor. Donc le symbole de l'encre c'est aussi le symbole du voyage, de l'exil, même si évidemment ça peut euh, avoir une attache personnelle vis-à-vis -vis de Jaina puisque, bah, elle est issue d'une nation maritime à savoir Kultiras. Mais attention à ne pas confondre Mort et Kultiras, Mort, ce n'est pas juste Kultiras, c'est tous les royaumes. Et également, allons plus loin, puisque Mort, ce n'est pas qu'un royaume humain, je vous l'avais dit juste avant, tout comme Dalaran, c'est un royaume qui abrite en son sein de, enfin plusieurs races, c'est-à-dire de nombreuses races, pas non plus abusées, mais plusieurs races. Et donc, par exemple, on a les survivants de l'alliance de Lordaeron, les humains, hein, que vous voyez au premier, premier plan, mais juste en dessous on voit aussi d'autres races que les humains, à savoir les hauts elfes les hauts elfes et oui évidemment les hauts elfes euh, qui euh, alors des hauts elfes qui sont originaires de Dalaran hein, bien entendu mais aussi des hauts elfes de, euh, de Kaltalas euh, qui ne sont pas affiliés à Dalaran on a bien sûr des gnomes dans l'ensemble même s'ils sont pas très très très nombreux sur le papier il y a également bien sûr des gnomes dans le lot on a ensuite les deux clans euh, nains avec les Wildhammer donc les marteaux hardy que vous voyez euh, avec les griffons et ensuite les Bronzebirds, donc les, euh, les barbes de bronze que vous avez tout simplement, hein. donc les nains d'Ironforge d'un côté, les nains du, enfin, du Pikaïri pour les Wildhammer et les nains d'Ironforge pour les Bronzebirds. Donc ça, ça représente justement vraiment l'ensemble de l'alliance qui rejoint Jaina en Kalimdor. Donc mort c'est pas... Euh, ma... Alors, attention, hein, on revient à l'origine de Warcraft 3. Terramor, c'est donc une immense cité euh, fondée euh, sur la côte sud-est de Kalimdor. Probablement... Alors là, c'est complètement de la spéculation, hein, rien d'assuré, de... rien mais c'est possible que ce soit sur les restes de ce qui a été les avant-postes de l'Alliance quand ils sont arrivés Le problème c'est qu'à Warcraft 3 on suit un petit peu ce qui se passe Le débarquement, on le suit plutôt du point de vue de la Horde On, on, on découvre que les, que les humains se sont installés Mais au final les humains on sait qu'ils se sont installés à plusieurs endroits Et peut-être que l'un de ces endroits deviendra la future Terra-Mort En tout cas Terra-Mort à, à Warcraft 3 ce n'est pas une presqu'île C'est une île, c'est une île à proprement parler Dans World of Warcraft ça devient une presqu'île mais à la base, dans War 3, c'est une île. Alors, c'est difficile de savoir du coup quelle source est gardée parce qu'on revient jamais vraiment là-dessus. Souvent, ils disent l'île de Terra-Mort malgré tout, malgré la, la forme de World of Warcraft. Mais c'est vrai que dans World of Warcraft, c'est pas vraiment une île, c'est plus une presqu'île. Donc. C'est un peu particulier, mais à Warcraft 3, c'est une véritable île, et surtout, il y a plusieurs missions euh, dans la fondation de Durotard, là, dans la fondation d'Orgrimmar, euh, dans la campagne, tout simplement, de Frozen Throne pour la Horde, et eh bien, vous voyez la taille de Terre à mort et vous vous rendez compte que c'est une cité gigantesque. Hein, c'est censé être, euh, du coup, ce qui abrite, encore une fois, euh, bah, des, des peuples très différents, et quand même pas mal de monde. Et Jaina, du coup... Cette ville sera encore plus agrandie à la fin de Warcraft 3 une fois que la bataille du Mont Iger est gagnée. L'alliance, les restes de l'alliance de Lordaeron, donc les réfugiés, s'établissent euh, du coup dans la ville qui deviendra Terra sur l'île qui est Terra et à ce moment-là, Jaina devient la dirigeante de dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc ça représente un sacré, euh, un sacré paquet de monde. Hein. Et ça, c'est quelque chose de super important parce que ça devient en fait l'avenir de l'Alliance et l'humanité. Hein. De l'autre côté, c'est compliqué. Hein. De l'autre côté, les royaumes de l'Est, euh, bah... le continent de Lordaeron, euh, bah... Lordaeron est en ruine, Keltalas est en ruine, Dalaran est en ruine, Gilneas euh, n'est pas très fière de ce qui se passe, euh, Stromgarde est en ruine. Altera qui est en ruine, il n'y a plus beaucoup de royaumes humains debout, hein, donc c'est euh, assez compliqué, même pour les elfes, hein, Keltala c'est la fin. Euh, les nains s'en sortent pas trop mal, mais bon <rire> c'est la deuxième guerre où c'était plus dur pour le coup. Mais les nains ça va à la limite, même s'ils ont perdu aussi beaucoup de monde hein, dans, les, dans les conflits de la troisième guerre donc ça devient vraiment l'avenir de l'humanité mais ça devient aussi l'avenir de l'Alliance et ça c'est quelque chose de très important parce que mort est très développé à Warcraft 3 bah après on est du point de vue de l'ordre mais on la voit extrêmement développée, on voit également qu'il y a des dissensions au sein des, des, de l'Alliance avec certains l'arrivée de Dailin Pronmore va changer beaucoup de choses Dailin qui prend euh, la tête de Terramore pendant un temps en faisant un coup d'état en écartant sa propre fille pour instaurer la loi martiale et du coup il devient le seul décisionnaire de, de Terramore. et impose une vision très Warcraft 2, très Deuxième Guerre, hein, une vision très conservat conservatrice, avec euh, cette volonté euh, de repousser les orques, etc. etc. Donc, très raciste à l'égard de la Horde, hein, bien entendu, hein, euh, Dailin. On, on en fera probablement un jour une vidéo spécifique à Jaina, où on rentrera plus dans ses relations avec son père, là c'est pas vraiment euh, l'objet, mais c'est quand même une période importante, puisque Terra-Mort va devenir foncièrement anti-horde, dans ce court laps de temps, puisque bah, le décisionnaire euh, re veut relancer les conflits hors alliance. Jaina, elle, on va revenir un petit peu dessus après, mais Jaina, elle, elle vient euh, de remporter euh, un vidéo sur Warcraft 3, elle vient de remporter euh, la bataille du Mont-Ijial, la seconde invasion de la Légion Ardente a été repoussée, et ça s'est fait main dans la main, sous les conseils avisés de Medivh, Thrall et Jaina sont devenus amis et ont combattu côte à côte, faisant face. Euh, à la marée euh, des ténèbres qui, euh, qui envahissait le monde. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et au final, eh bien, ce point de vue là, on l'a dans Warcraft 3 avec la fondation de Durotard, mais on a également dans l'univers étendu entre Warcraft 3 et WoW, avec notamment le jeu de rôle Warcraft et l'un premier, des premiers romans of Warcraft, à savoir le cycle de la haine, qui est justement basé sur euh, vraiment l'alliance de l'ouest qu'on va appeler l'Alliance de l'Ouest parce que euh, même si le jeu de rôle lui ne rentre plus dans le canon alors il y a énormément de, de points du, du jeu de rôle qui sont canonisés par la suite mais le jeu de rôle en lui-même n'est plus euh, dans le canon officiel et par contre le cycle de N lui il est totalement euh, canonique hein, il n'y a pas de souci à ce niveau là et justement, ces manuels-là, euh, enfin ce roman et ce manuel, dépeignent une cité gigantesque, avec des dizaines et des dizaines de milliers euh, d'habitants, hein, comme tout simplement c'était montré dans Warcraft 3. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une vision qu'on qu a oubliée un petit peu avec le temps. Hein. Alors, Warcraft a, a très bien fait les choses pour euh, ne pas avoir l'impression d'une cité gigantesque. Et euh, ça, c'est quelque chose d'important, parce que voilà, la nation de Terra mort est en paix avec la Horde. Pendant, euh, pendant trois ans en fait, hein, pendant la, depuis la bataille du Mont Ijal, même un peu avant d'ailleurs, hein, mais bataille du Mont Ijal, ça c'est vraiment chronologiquement, c'est où c'est, bataille de, de, du Mont Ijal, victoire de, de l'Alliance et de la Horde du coup, ainsi que des éleveux de la nuit sur les, euh, sur les démons, avec du coup, World of Warcraft Vanilla qui commence trois ans après. Donc pendant ces trois ans en fait, il y a la paix, il y a certes y a des tensions territoriales entre la Horde et l'Alliance, mais... Je rappelle qu'on parle bien de l'alliance de Terra-Mort, donc l'alliance de l'Ouest, les restes de l'alliance de Lordaeron, tout simplement. Donc, des tensions territoriales. On va y revenir après il y a un endroit très important là-dessus, c'est Gay du Nord, mais ce euh, qui, euh, qui reste justement une épine un peu dans le pied de la Horde. Donc, il y a des bases de l'alliance qui sont très proches. Forcément, il y a deux territoires qui sont voisins. Forcément, il y a des, des petites tensions territoriales, mais globalement, hein, c'est la paix entre l'alliance et la Horde. Tout se passe bien, etc. Et j'en je, reparle, mais d'ailleurs, dans le jeu de rôle euh, de Warcraft. Si vous jouez Alliance, vous n'êtes pas de l'Alliance, ça c'est un truc qui chamboule dans la tête beaucoup de gens, parce que quand vous jouez à World of Warcraft, vous jouez les humains de Stormwind, les humains du Relevant, les humains de, du Royaume d'Azeroth. Mais euh, dans le jeu de rôle de base, en fait, de Warcraft, quand vous voulez jouer humain, c'est des humains de Terra mort. Et ensuite vous choisissez votre royaume, vous êtes potentiellement originaire de Stormwind, du Relevant, vous êtes potentiellement originaire de Lordaeron, vous êtes potentiellement originaire de Dalaran, de Kul -Tiras, etc., etc. Mais vous êtes des humains, et en gros tout se passe sur Kalimdor. Est-ce que c'est l'ouest C'est là où la Horde et l'Alliance sont. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant au final. Et, euh, et au final... Donc comme je le disais, il y a des tensions également sur les zones de pêche, les zones boisées, la qualité euh, du bois parfois est un petit peu rétorquée. Ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que dans le JDR il est considéré que le bois euh, <rire> des Barents, le bois des tarides le bois du retard est de meilleure qualité que celui euh, du marécage d'Aprofange là où est situé hein, Swallow. Euh, où est euh, situé euh, Terra mort et ce qui est assez intéressant parce que <rire> ça sera l'un des justificatifs pourquoi la Horde attaque l'Alliance à World of Warcraft. Hein, l'idée qu'ils doivent aller à chercher du bois de meilleure qualité à Hachenveil donc euh, on oublie qu'en fait euh, les orques ont du bon bois c'est assez drôle. Tension raciale également en, entre évidemment hein, territorial et racial, il hein, y, y a des, des restes, hein, on n'arrive pas à, à balayer une inimitié aussi, euh, aussi importante entre les, les, les races d'un revers de la main comme ça donc forcément il y, y a encore des petites tensions et même au sein de l'Alliance, il y a des soucis. Hein. Terra-Mort, en tant que métropole, connaît également des problèmes internes hein, avec d'anciens partisans de D'Alene, hein, bien sûr, alors qu'ils n'étaient pas forcément tous des, des cultiraciens. Je veux dire, des vétérans humains, elfes, nains qui ont... Euh, qui ont combattu la Horde, qui ont vu les horreurs de la Horde de la Deuxième Guerre, certains même de la Première Guerre, alors bon, ils n'étaient pas de l'Alliance à ce moment-là, mais ils sont dans l'Alliance aujourd'hui, des humains, par exemple, du Relevant, qui, euh, qui ont vu euh, leur ville brûler, etc., qui ont dû être exilés. forcément, ils l'ont un peu mauvaise, donc euh, ils apprécient pas tout ça, et en plus de, de ça, il bah, y a des rivalités entre les, les anciens royaumes humains, par exemple, de Stromgarde ont eu des énormes problèmes entre la Deuxième et la Troisième Guerre, j'y reviendrai un jour en vidéo, notamment avec le Jour du Dragon, mais il y, a eu des, il y a aussi des tensions entre les royaumes Certains ne peuvent pas se saquer en fait hein. euh, Des alterakis par exemple bah, vont être très probablement victimes d'attaques de, victimes de, de, hein, Parce que bah, voilà le royaume traître tout ça tout ça Mais il y a également du racisme hein. ça C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans, dans, dans World of Warcraft aujourd'hui Mais il y a énormément de racisme aussi Entre les humains et les nains les, les humains et les elfes Les elfes et les humains Les elfes et les nains Et les nains et les elfes Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant dans le jeu de rôle Qui malheureusement n'est pas trop appuyé euh, par la suite Terra-Mort malgré tout, malgré tous ces problèmes Terra-Mort reste le phare de l'humanité et l'avenir de l'Alliance hein. il est vendu comme ça dans Warcraft 3 il est vendu comme ça dans l'univers étendu vrai. sauf que avec World of Warcraft Terra-Mort va être complètement rétrogradé et remis, en, en, remis en, au second plan hein, parce que hein, l'Alliance va être représentée par Stormwind hein, donc euh, par euh, le royaume d'Azeroth et donc euh, bah, c'est vrai que Terre à mort est un petit peu perdue, hein. c'est un petit peu compliqué, et c'est ce qui fait que haut oh, la cité gigantesque dépeinte dans l'univers dans étendu, notamment encore une fois dans le, le livre Cycle de la Haine, ou ce qu'on a pu voir à Warcraft 3, eh bah, ça devient plus une île vraiment dédiée, spécifique, très très grande, mais un, une presqu'île, hein. il y a juste un pont qui sépare, euh, qui sépare le continent euh, de, de l'île, et... Au Et c'est pas un, un, un pont gigantesque, hein. c'est un tout petit pont. Et au final, euh, le, la ville en elle-même, d'un point de vue texture, est un recyclage du port de Ménéthil. Donc euh, c'est un petit port, ce qui semble être un petit port de pêche hein, aux, aux yeux de pas mal de joueurs. Et statut de Mort, il est vraiment très très bâtard. Hein. C'est très particulier parce que vraiment, il a... c'est une contradiction... Euh permanente hein, euh, que, qui, est con, qui concerne Terra Mort avec un, un respect difficile après on peut pas trop en vouloir à l'origine enfin si on peut en vouloir parce qu'ils eh auraient pu juste se concentrer sur Kalimdor mais du coup ça voudrait dire pas de fanservice avec le royaume de l'Est donc c'était assez compliqué pour ça et au final bah Terra Mort elle se fait expulser en fait hein. avec l'arrivée de World of Warcraft euh, elle se fait expulser elle a un statut très particulier elle n'est plus le centre et l'avenir de l'alliance telle qu'elle était écrite avant elle ne devient qu'un avant-poste en fait hein. elle ne devient qu'un avant-poste euh, on ne renie pas le côté important qui a été défini dans Warcraft 3, l'univers étendu, mais on minimise à la fois volontairement et involontairement. Involontairement pourquoi Parce que bah, à l'époque, c'est vrai qu'ils euh, ont dû sortir Warcraft très très très très vite. Il euh, n'y avait pas les moyens qu'on peut avoir à l'heure actuelle. On a, voulu, on a eu les yeux un peu plus gros que le vent du côté de Blizzard, donc forcément on veut sortir beaucoup de choses. Et au final, il bah, y a un gros gros problème d'échelle hein, euh, sur Warcraft. Je ferai une vidéo aussi un jour là-dessus. Il euh, y a un énorme euh, problème d'échelle. Et du coup, tu peux pas foutre des Hurlevants euh, partout, tu peux pas foutre de, des Stormwind comme ça euh, partout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat et Terramor va être euh, sacrifié au profit d'autres euh, développements, au profit d'autres villes. Le truc, c'est que c'est aussi minimisé volontairement, pourquoi Par fan service, puisqu'il faut absolument intégrer les royaumes de l'Est et les endroits qui sont tout simplement connus des joueurs, hein, Lordaeron, Ironforge, Kazmodan... Stormwind, etc, etc. Le truc c'est que c'est aussi minimisé volontairement. Pourquoi Parce que World of Warcraft, on s'inscrit, hein, vidéo sur vania on s'inscrit dans une logique de guerre entre la Horde et l'Alliance. Ce qui est très drôle parce que la, la cinématique le dit très bien, hein, les tambours de guerre résonnent à nouveau, etc. Et pourtant tu ouvres le manuel et tu regardes, tu lis les quêtes de World of Warcraft, Vanilla, c'est pacifique. C'est encore la paix. C'est juste qu'il y a des escarmouches, des conflits à droite, à gauche. Et oui, il faut justifier le PVP. Donc, ce qui est assez drôle... C'est qu'au final, on revient à une logique Warcraft 2 en fait. Horde versus Alliance, c'est Warcraft 2. Warcraft 3 au contraire rejoue à Warcraft 3. Il y a bien sûr des moments d'affrontement, etc. Mais justement, tout le message de Warcraft 3, c'est qu'il faut, faut arrêter les combats à la con, et il faut s'unir face à quelque chose de beaucoup plus violent. Et peut-être qu'il faut tourner les, les, les horreurs du passé, peut-être qu'on peut tous les deux avancer, on aurait tout intérêt à avancer et aller de l'avant. Et au final, on va faire un retour en arrière, puisque bah, la thématique, c'est beaucoup plus Warcraft 2. Donc euh, Warcraft 2, ça veut dire bah, revenir sur les anciens royaumes, euh, notamment Stormwind. Euh, on y reviendra juste après. En tout cas, il y a aussi un point qui est assez intéressant, avec qu'on leur fera Vania, hein, l'arrivée des elfes de la nuit, qui intègre l'alliance, hein, donc euh, les relations avec Terra... Enfin, les, les relations avec Terra Mort, on pourrait dire que c'est Terra Mort. Terramor aurait pu être euh, au centre pour expliquer que l'Alliance euh, intègre les Elfes de la Nuit. Absolument pas, hein, les, les Elfes de la Nuit, il n'y a aucune justification de l'entrée des Elfes de la Nuit dans l'Alliance. Et en plus, bah, les Elfes de la Nuit du coup intègrent l'Alliance qui n'est pas l'Alliance de Jaina, pas l'Alliance de Terramor, l'Alliance la, de Lordaeron, mais l'Alliance de Stormwind, l'Alliance d'Hurlevent. Sans aucune explication, hein, sans aucun contexte, je vous laisse aller faire les quêtes. De Vanilla des Ailes de la Nuit pour voir S'il y a une justification quelconque Sur l'intégration des Ailes de la Nuit dans l'Alliance C'est simple, Evanessor l'a fait, hein. il n'y a absolument rien du tout Il l'a fait en live d'ailleurs hein. Donc euh, il n'y a absolument rien concernant euh, l'intégration Des Ailes de la Nuit, et aucun lien avec Terra Mort également Le réel problème de Terra Mort Encore une fois, c'est son statut vis-à-vis -vis De la Horde On n'est pas dans l'esprit souhaité de World of Warcraft euh, Warcraft 3 avait réussi à mettre euh... alors C'est évidemment un fan fanart hein. C'est pas... Bon soit clair, il hein, n'y a pas eu de... C'était une grosse théorie de fan à Warcraft 3, l'idée que Jaina et Thrall puissent finir en couple, mais euh, on n'est pas du tout dans l'esprit souhaité de Warcraft qui veut un retour au conflit Horde alliance à l'ancienne. Donc, on se veut PVP, retour à un contexte plus proche de Warcraft 2, donc excite la paix, l'alliance possible entre les orques et les humains, entre la horde et l'alliance. Et le cœur de l'alliance jouable se déplace, hein, on n'est plus en Kalimdor avec Terra Mort, mais on se déplace totalement vers Stormwind, hein, vers le royaume d'Azeroth, qui est absente hein, du récit depuis Warcraft 2 d'ailleurs. Hein, dans Warcraft 3 on entend parler un petit peu de Stormwind, mais euh, surtout dans le manuel d'ailleurs. Mais sinon, que dalle en fait, il n'y a rien, il n'y a, a rien du tout. Donc... Est vrai, là vous voyez vraiment la volonté de revenir à l'esprit de Warcraft 2 d'où le statut très étrange de Terra Mort dans World of Warcraft dans la licence puisque c'est à la fois un invité qui est indésirable hein, qui ne correspond pas aux attentes qu'on a au, à la volonté des scénaristes euh, d'aller, de, de retourner sur du Warcraft 2 mais d'un autre côté on ne peut pas la congédier parce que bah, Terra Mort est beaucoup trop importante dans le récit et c'est cette fameuse reprise des conflits à Vanilla, hein, bien sûr. Bah, pas vraiment, encore une fois, c'est la paix. Hein. Je vous laisse aller voir les, les quêtes, hein. notamment les quêtes de The Swallow. Hein. On voit, il le précise, c'est toujours la paix entre l'Alliance et l'Ordre. Et d'ailleurs, le manuel de Burning Crusade le reconfirme. C'est toujours la paix. Et tout ce qui s'est passé à Vanilla. Il y a eu quelques petites escarmouches, mais la paix est conservée. Et au final, d'un point de vue du récit, il faut attendre Wrath of the Lich King. La, le début de Wrath of the Lich King, l'Alliance et Horde sont encore en paix. C'est vraiment avec le portail du Kourou et les événements qui arrivent après qu'on a vraiment lancement des hostilités à, à grande échelle entre la Horde et l'Alliance. Donc, c'est vraiment la paix, malgré ce que dit la cinématique de of Warcraft Vanilla. Donc, le statut de l'Alliance de Wu est mis en péril aussi par Terra Mort par l'existence de Terra Mort ça fait qu'il y a deux alliances en fait qui s'établissent qui se précisent l'alliance d'un côté de l'Ouest qu'on appellera l'alliance de l'Ouest hein. c'est pas son titre officiel hein, justement parce que Blizzard essaye de noyer le poisson à ce niveau là mais pour que ce soit plus simple pour vous il y a l'alliance de l'Ouest avec Terra Mort et l'alliance de l'Est avec son cœur le royaume d'Azeroth donc Stormwind sauf que encore une fois le petit bémol c'est que euh, Comment on fait, Comment on fait hein Si vous jouez humain, vous ne pouvez pas commencer à Terra-Mort ou quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué. Ça fait qu'il y, quasi... y a une présence de deux alliances. Un petit peu. Euh... Et d'ailleurs, c'est assez appuyé par quelques récits, notamment dans les comics, où on voit bien que Jaina reste malgré tout neutre et ne veut pas euh, interférer. On voit d'un côté Varian versus Stral. Et on, on a au milieu de Jaina qui est en mode non, non, non. Donc on a, encore... on a quand même cette présence. Même si on essaye de gommer un petit peu le statut de Terra-Mort, on a encore cette neutralité, ce bloc. Mais bien sûr qui est, rid qu est ridiculisé, on va dire, minimisé. Hein, la ville, euh, dans les comics, bah, c'est celle de WoW, donc elle est toute petite, il n'y a rien du tout. Donc on essaye de mettre ça un petit peu sous le tapis. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que si vous regardez, quand vous lancez le mode PVP ou quoi, ou quoi que ce soit, le symbole de WoW, et d'ailleurs, sur le site officiel, hein, les humains, ça, ça revient dans la même ligne, hein, les humains de Stormwind, les humains vent. sur le site officiel, quand vous allez voir, c'est quel symbole au milieu c'est pas le symbole, c'est pas le lion hein, c'est pas le symbole, et ça le lion pourquoi C'est le symbole du royaume d'Azeroth. Pourquoi il n'y a pas le lion du coup Bah c'est pas le lion, c'est le L de Lordaeron avec le joli logo de Warcraft 3. Sauf que spoiler, l'alliance de Lordaeron, c'est pas, pas Vanilla, enfin c'est pas celle de Vanilla, c'est pas Stormwind les, les représentants de l'Alliance de Lordaeron, ils sont à l'ouest. Ils sont avec Jaina. Ou sinon, c'est les réprouvés. <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le L sur le bouclier de la Horde de Vanilla. Euh, euh, parce qu'il y a le L de Lordaeron, parce que c'est les réprouvés, en fait. Donc, c'est très très là en fait. C'est très pernicieux. Et au final, eh bien laprès vania va continuer d'alimenter ce flou scénaristique avec... Euh, puisque bien qu'Alliance, hein, Terra-Mort forcément égale Alliance, Terra-Mort continue de se proclamer neutre, comme je le disais, hein, encore une fois dans les comics de, de Varian, mais vous pouvez aussi les voir dans la du d'Ulduar, par exemple, à Wotelka, où encore une fois, Jaina arrive avec, le, avec Dalaran en tant que neutre, en tant qu'ambassadeur, qu en tant que médiateur, pour essayer de calmer les tensions de l'Alliance de Varian et de la Horde de Thrall. Et le statut de Terra Mort, il va faire que jongler en permanence comme ça. Oui, on est Alliance, donc on est opposé à l'ordre, mais dans notre côté, on n'est pas vraiment l'Alliance parce qu'on est neutre. C'est très très très particulier, et ça va jongler comme ça et ça va donner une sacrée migraine et un sacré vertige. Et en plus de ça, bah, Terra Mort à Burning Crusade, ne va pas être développé euh, un seul moment. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose de toute façon qui est développé à Burning Crusade sur, euh, sur, le, sur Azeroth. Pour ce qui est Wotelka, bah là il y, y a des choses quand même qui sont développées, euh, notamment Under City, tout ça, tout ça, mais pour ce qui est Terra-Mort, pas de, pas de changement à ce niveau-là. Le pire étant Cataclysme. Cataclysme arrive, et là on est sur le chat de Schrödinger complet. Hein, Terra-Mort, le, le statut est formidable. Hein, est, on est alliance d'un côté, on est neutre, puis on est alliance, puis on est neutre, puis on est alliance, puis on est neutre sauf que c'est pas possible en fait, là on est dans un conflit ouvert entre Horde versus Alliance donc si Terra Mort est présent au sein de l'Alliance contre la Horde, bah, ils peuvent pas être neutres et quand ils se proclament neutres, pourquoi s'ils sont neutres pourquoi il y a les armées de Terra avec les jolis logos, hein, blanc et l'encre jaune, qui se battent au sein de l'Alliance, c'est juste pas possible et c'est Pourtant, jamais contredit, jamais remis en question. question c'est un endroit neutre, mais engagé militairement pour une force, à savoir l'Alliance. Ça n'a aucun sens. Si vous allez au gué du Nord, et vous pouvez y aller encore, hein, c'est les territoires de Cataclysme, si vous allez à gué du Nord, les troupes n'ont que le tabar de Terra-Mort. Et c'est le même que les troupes de Terra-Mort. Si vous allez dans, les, dans du Swallow, donc dans les, le marécage d'Aprefange, c'est des troupes de Terra-Mort. Quand vous allez au sud des Barents, vous avez des troupes de l'Alliance régulière, mais vous avez aussi des troupes. Avec le tabard de Terra-Mort. Et donc vous êtes là, mais, mais, mais vous êtes neutre et vous, vous proclamez neutre, mais d'un autre côté, bah, vous allez trucider des orques. Et du coup, on pourrait se dire, bah, c est, c est, ça fait partie euh, d'une idée, ça fait partie d'un plan. Euh, peut-être que on, tu nous parlais, Malga, de, de dissensions au sein de l'Alliance, peut-être qu'ils sont revenus là-dessus, au sein de Terra-Mort, pardon, enfin euh, de l'Alliance de Terra-Mort. Donc peut-être qu'il y a des dissensions et que Jaina n'arrive pas à contrôler tout le monde. C'était l'un des grands objets de, du jeu de rôle, effectivement. Sauf que pas du tout La cerise sur le gâteau C'est le livre J'ai fait une vidéo complète dédiée au déferlement Je vous invite à, à, à la regarder je vais, je vais être obligé de parler de, de, Des événements puisque ça concerne Terra Mort bien sûr Mais euh, je n'irai pas dans le détail Je vais surtout narrer les, les, enfin, les, les événements Mais vraiment allez voir la vidéo Sur le déferlement c'est un livre qui est vraiment Très très mal écrit pour le coup Et euh, du coup bah, par exemple Dans ce livre on rappelle bien que Terra Mort Est neutre, que Jaina est totalement neutre Et à ce niveau là on ne nous euh, dit jamais, on n'essaye jamais de nous teaser le fait qu'il y a des dissensions au sein de Terra mort que tout le monde n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Non, non, non, Jaina, elle maîtrise tout, et l'univers, enfin, on est au niveau de l'écrivain, on, on est sur un narrateur omniscient, et il nous parle bien du fait que, oui, oui, Terra mort est neutre, il n'y a pas de problème. Et pourtant, on n'invalide pas la présence de Gainer, parce qu'on aurait pu dire, bon, bah Gai du Nord, c'était du gameplay, tout ça, tout ça, on aurait pu nous dire, non, non, mais Gai du Nord, en fait, c'est la marine, c'était la marine de l'Alliance. Le mec, c'est un direct, c'est directement un, un sous-fifre de Jaina, donc c'est extraordinaire. Donc, Gay du Nord et Fort Triomphe, qui est au sud des Barents, hein, qui est, sont bien des places fortes de l'Alliance sous le commandement de Terra Mort. Donc, les mecs ils sont en guerre ouverte avec la Horde, mais ils sont neutres. Mais ils sont en guerre ouverte, mais ils sont neutres. C'est. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, et Jaina ne change pas sa politique, elle est toujours... On retrouve la Jaina de Warcraft 3, hein. la paix, la paix, la paix, elle veut en mettre en œuvre avant, euh, par la diplomatie avant de rentrer euh, en, en guerre, etc. etc. Ce qui, qui, qui, qui... <rire> ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et on pourrait imaginer encore une fois qu'il y a des dissensions au sein de Terra-Mort, c'est euh, d'ailleurs un petit peu le cas aussi Avec les quêtes de Vanilla et Cataclysme dans du Swallow Vous avez justement des troupes qui sont pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Jaina Mais au final c'est quelques personnes Isolées mais dans le livre Il y a absolument... C'est même pas mentionné en fait C'est même pas mentionné et dans le livre Et dans, le... dans les quêtes pardon C'est quelques petits gars isolés et au contraire justement, Les forces de Terra mort vont Écarter ces mecs là parce que bah ils foutent le bordel Et on a Aucune remise en question c'est vraiment... Parce qu'en fait, bah, cataclysme va reprendre les quêtes de Vanilla à ce niveau-là. Sauf qu'au final, bah, il les canonise, bien entendu. Et du coup... Bah en fait t'as les quêtes de Gué du Nord où tu vois que Gué du Nord et la Horde ils sont complètement euh, à couteau tiré Pareil avec Fort Triomphe, mais quand tu vas à de Soilot, non non c'est encore la paix <rire> Attends, Mais n'importe quoi, et Gué du Nord sert bien sûr de carrefour d'invasion pour l'Alliance au niveau de l'Ouest Ainsi que le Fort Triomphe qui est l'un des avant-postes de l'Alliance Donc on est vraiment sur une guerre ouverte, en fait les quêtes des Barennes c'est Gué du Nord Alors Gué du Nord je crois que côté Alliance tu peux pas vraiment le voir, mais vous pouvez y aller bien sûr C'est vraiment... Guerre ouverte, on est dans le climat, on est dans le dans, dans, dans la situation de guerre ouverte Mais dans le déferlement, pas de problème Je rappelle que le déferlement ça explique la chute de mort, hein. Et on vous parle jamais de ça, vraiment jamais Et encore une fois, narrateur omniscient qui vous dit non non non mais euh, c'est la paix Il hein, n'y a pas de problème, euh, Jaina prône la paix euh, C'est vraiment la Jaina de War 3, hein. c'est pour ça que je vous ai mis cette ces image C'est vraiment la Jaina de War 3, euh, elle est inquiète des tensions croissantes entre la Horde et l'Alliance Ah bon Pas de souci, pas de soucis, pas de soucis. Et, et encore une fois, on pourrait se dire, non, non, il y a des dissensions, il y a des officiers qui agissent des trucs, mais non, non, non, point de vue omniscient. Donc le, le narrateur nous décrit les faits, et euh, il n'est jamais fait mention de traître ou juste de petits soupçons de traîtrise, ou d'officiers qui agissent dans son dos, absolument pas. Et elle, elle, elle s'inquiète des montées euh, croissantes. Mais Cataclysme, ça dure deux ans dans l'histoire. Dans mais, mais cocotte, c'est la guerre depuis deux ans, connasse il y a tes propres troupes qui sont en train d'envahir du retard. Vous avez littéralement à du retard Tiragarde, qui à l'époque était des, des restes des troupes de Daelin, avec le tabar de Kultiras, C'est même le donjon de Tiragarde. Maintenant, vous savez ce qu'est Tiragarde si vous avez joué à BFA. Tiragarde, le donjon de Tiragarde a du retard et l'endroit où il y avait les centaures avant, maintenant c'est des troupes de Terra Mort. Ils ont littéralement en train d'invahir et ça c'est pour faire écho bien sûr à Warcraft 3. On rappelle, on réutilise, on prend les effets, on, on prend le, la forme mais on vide le fond bien entendu, c'est pour faire hommage à Warcraft 3 avec les troupes de Terra Mort qui attaquent. Ouais, mais coco, ça marche pas ici en fait. Et du coup là on se dit mais China, mais qu'est-ce que tu fous bordel Et là je peux vous dire qu'à ce moment-là du bouquin, j'ai envie de tuer la plupart de tous les personnages présents dans le bouquin, j'ai envie de tuer les rédacteurs du bouquin, hein. c'est pas que Christy Golden, je sais qu'il y en a beaucoup qui haïssent Christy Golden, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, alors que c'est un ensemble, hein. Christy Golden est l'auteur, mais il euh, y a des personnes au-dessus qui disent « Non, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça. » Et ensuite, Christy Golden doit le mettre en page, donc c'est limite celle qui a le plus gros, la, la, la tâche la plus difficile. Et puis il y a plein d'autres personnes qui sont autour de la rédaction de ce bouquin. Et t'as envie de tuer toutes ces personnes-là, alors c'est pour rigoler, hein, bien sûr, on va pas les, vraiment les tuer parce que... Aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait des menaces de mort sur Twitter, ça paraît être normal, je préfère le... le rappeler. moi c'est pour rigoler que je dis ça. Mais à ce moment-là du bouquin, j'avais envie de fracasser tout le monde. Hein. Les personnages, euh, Blizzard, et même les joueurs, hein, parce que ce bouquin, c'est que des inclin d'œil joueurs, hein, t'as aimé ça, j'avais envie de tuer tout le monde. Euh, <rire> du coup, ça m'a bien énervé. Et euh, justement, dans le bouquin, Jaina, dans son registre habituel de pacifiste, convaincu, va chercher à contacter Tral en secret, afin de le convaincre d'agir. Contre Garrosh hein, qui ne fait que aller sur le chemin de la guerre hein, verse, face à l'alliance. Metral, et il était déterminé à continuer son travail euh, au cercle terrestre hein, pour euh, guérir euh, le monde. Hein, spoiler, c'était déjà fait. Bon, on est plus dans la, dans, on va dire, euh, dans, dans le maintien. Donc, euh, le cataclysme est fini, hein, mais euh, il veut continuer son travail au cercle terrestre hein, malgré le côté intérim. Que devait avoir Garrosh en tant que chef de guerre de la Horde hein, Qui était défini dans Prélude au Cataclys Mais le côté intérimaire euh, pff, Assez chiant donc on le met à côté et au final, euh, bah, Trall, en fait, euh, il est mis de côté pour que Garrosh puisse continuer de foutre la, le bordel. On veut du conflit hors d'Alliance, bien entendu. Donc là, encore une fois, au niveau de ce bouquin, quand j'ai envie de charger euh, instantanément Trall et Jaina tel un Warfury, c'est qu'il y a un problème. C'est <rire> qu'il y a un énorme problème. Euh, suite aux actes de cataclysme, du coup, évidemment, la guerre continue entre la Horde et l'Alliance, mais Garrosh veut aller encore plus loin. Il a pour projet de conquérir l'ensemble... De Kalimdor, hein, qu'il juge être son continent à lui, hein, bien entendu, en dégageant les elfes de la nuit qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années. Il n'y a pas de souci, hein, les elfes de la nuit ils ne sont pas chez eux, on est chez Garrosh, hein, bien entendu. L'espace vital, hein, tout ça, tout ça. Um, et du coup, il veut dégager Kalimdor de toute présence de l'Alliance. Donc ça passe par les elfes de la nuit, mais évidemment, Terra Mort. Puis on rappelle que Garrosh, il, il en a mauvaise hein, contre les elfes de la nuit, puisqu'il il, bah, s'est pris une peignée en essayant de les envahir. Bon, il a réussi à... A pas mal tué tué massacré sur le chemin donc ça va mais c'est une défaite militaire pour la horde hein, l'invasion de l'invasion d'orneval donc il se tourne vers terra mort et euh, terra mort qui pour lui bah, c'est c'est hein, une plateforme de l'alliance et on pourrait là pour ce pour ce sujet là on pourrait ne pas trop lui en vouloir parce qu'il fait attention à pas dire ce que j'ai pas dit mais euh, bah, c'est vrai que le statut est très très particulier de terra mort donc oui oui c'est alliance hein, ça c'est sûr mais euh, ça va d'ailleurs surprendre dans le bouquin les dirigeants de Terra Mort qui ils, ils ont assuré leur neutralité pourtant Bah ils sont neutres Et c'est tout le paradoxe, hein, toute l'incohérence car l'histoire donne l'impression vraiment que l'engagement des forces militaires dans l'Alliance semble ne pas exister. Sauf que si, en fait. Et même le livre, on pourrait dire ouais le livre bah Iretcon, euh, Gay du Nord et tout. Non non non au contraire Il, affirmi, il, il affirme bien Gay du Nord est toujours là donc c'est donc pas possible en fait, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et, euh, et on ne peut pas mettre de toute façon cet élément, si on est, euh, si on est droit dans ses bottes, on ne peut pas omettre cet élément. C est, c est, ce n'est pas de l'hypocrisie de Jaina, ça le pire en fait, ce n'est pas de l'hypocrisie de la part de Jaina, non non, c'est juste que l'histoire ne l'implique jamais euh, dans les décisions vis-à-vis -vis de l'invasion euh, de l'Alliance à Gué du Nord et autres. Hein, on peut parler de Thorajot aussi, hein, là où c'est des troupes de mort et de l'Alliance qu'on détruit euh, des taurennes et un camp de taurennes. Euh, et ils en parlent d'ailleurs dans le déferlement, bien sûr mais Jaina euh, pas du tout impliqué par ça non non c'est toujours la paix il a pas de problème c'est vraiment euh, le chat de Schrödinger mais version Terra mort quoi il est là mais il est pas là alliance mais neutre mais alliance mais neutre mais alliance mais neutre et anti-horde mais neutre mais anti-horde mais neutre c est, c est, ça n'a aucun sens et c'est ce qui fait dans le déferlement. Vraiment, encore une fois, pas de redcon. Hein. C'est ça le pire, c'est que le déferlement aurait pu redcon les quêtes de Cataclysme, etc. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, le déferlement ne fait que faire des clins d'œil au jeu. Donc évidemment, on va pas, on va pas aller à l'encontre. Et je rappelle, hein, justement, c'est une carte que j'avais utilisée à Cataclysme hein, pour la vidéo sur Cataclysme. Voici les théâtres d'opération euh, de l'Alliance et l'Ordre. Et encore, on avait, on avait essayé de dire que c'était les grands fronts de conflits, mais euh, on n'a pas, pas été vraiment dans le détail, il y a tous les petits affrontements, hein, c'est les grands fronts, et juste les grands fronts, vous voyez qu'il a déjà deux autour de Terra-Nord hein. c'est le sud de, du retard, donc au-dessus du haut air de kaimdor c'est les Tarid, hein, les Barents, mais également bah, le gué du nord et tout ce qui est lié à du retard donc, ça se fout joyeusement sur la tronche hein. euh, donc on est vraiment sur un flou complet avec une guerre totale, mais d'un autre côté, bah, c'est la neutralité et c'est presque en fait la paix on, on essaye de nous dire, non non, mais c'est pas encore la guerre et si en fait c'est la guerre c'est très très étonnant en tout cas donc justement avec avec tout ce qui arrive tout ce qui est en jeu devant les agressions de la horde puisque Gay du Nord tombe sous les forces de la horde Jaina appelle à l'aide et Varian le, le chef de l'alliance et le roi du royaume d'Azeroth répond présent, il fait préparer ses flottes de guerre, sauf que ça, ça prendra pas mal de temps. Donc, en attendant, il assigne des troupes qui sont euh, fraîches et dispo pour pouvoir intervenir et aider Terra Mort, à savoir des troupes de la 7ème Légion. Euh, oui, oui, oui, oui. Euh, la 7ème Légion, encore elle, hein, elle était là où elle, cas, elle est là, cataclysme, elle est là... Euh... Bah, du coup à la transition elle sera là à BFA, hein, la 7ème légion euh, c'est la... marrant parce que la 7ème légion ça implique qu'il y a 6 légions mais les 6 autres on les avait jamais vues, hein. c est... il n'y a que la 7ème elle est toujours là, toujours là et vous allez me dire oui c'est l'élite de l'alliance, mais bah, en même temps les autres on les connaît pas donc forcément donc elle est toujours là, la 7ème légion, hein. il n'y en a qu'une c'est elle, c'est la 7ème légion et nous aurons donc plein de grands noms euh, de World of Raft, je rigole, mais plein de chefs en fait qui sont des clins d'œil à des véritables personnages, soit de la 7ème Légion soit ailleurs, pour représenter évidemment toutes les races de l'Alliance pour que les joueurs ne se sentent pas désœuvrés et perdus, hein, parce que s'il n'y a pas un de leur race, bah, du coup c'est impossible de comprendre le récit bien entendu. Et du coup nous avons également, hein, pour diriger euh, ces, ces troupes, ces, ces grands, ces joyeux officiers de la 7ème Légion, nous n'avons... Nul autre que Marcus Jonathan qui s'est déplacé directement pour soutenir les forces envoyées en expédition, les forces gérées préventives envoyées par Varian le temps que les flottes de guerre se mettent, se mettent en route. Jaina va également quémander de l'aide auprès du Kirin à savoir Dalaran, et le Kirin Tor, donc en tant que, que, que consulté, va justement, donc c'est Ronin que vous voyez ici qui va être entendu hein, avec euh, la présence également de quatre gares à noter hein, parce que je rappelle le Kirin Tor c'est en gros le gouvernement et les membres très importants de d'Alaran et les chefs du Kirin c'est le conseil des 6 le conseil des 6 c'est tout simplement en gros les 6 archimages qui doivent diriger la cité et ronin est le chef de, du conseil des six et d'ailleurs on note la présence de Katgar dans le conseil des 6 hein, on le savait on l'avait perdu depuis burning crusade donc euh, ah salut mec <rire> merci à toi euh, es, tu fais partie des six d'accord pas de problème et du coup à ce moment là d'alaran est censé être neutre mais évidemment hein, c'est neutre que quand ça les arrange hein. c'était juste les, les gros euh, le, le soutien principal de l'alliance à warcraft 3 d'alaran mais euh, voilà ils sont neutres que quand ça les arrange on faut faire hommage à Botelka hein, où ils sont neutres donc pas de souci d'ailleurs à manier c'était absolument pas neutre et même à cataclysme on a des restes avec euh, tout ce qui est euh, le moulin euh, de l'ambre, là, je sais pas quoi, là, euh, entre Hillsbrad euh, et, et euh, Forêt des Pins Argentés, on a euh, des troupes qui sont encore fidèles à l'Alliance d'ailleurs, mais qui sont de Dalaran. C'est hein, toujours évidemment sympathique. Hein, euh, pareil, hein, eux, c'est ma, le marrant. Hein, ils sont neutres que quand ça les arrange. Ça rappelle un peu Terra-Mort. Par hommage, hein, évidemment, à, avec l'ancien. Mais on y reviendra plus tard. Donc Ronin va participer directement, évidemment, hein, comme, euh, comme euh, Garrosh semble être. Euh, euh, semble crier euh, son mépris vis-à-vis -vis de la paix, et eh bien Ronin va intervenir directement et rejoindre avec une partie des forces de Dalaran les, les troupes de Terra-Mort. Et de son côté, Garrosh a soigneusement préparé son offensive hein, malgré les réticences des autres chefs euh, de la Horde comme Vol'jin et Bane. Hein. L'assaut hein, qu'il considère évidemment comme des tafioles, hein, bien entendu. Euh, assaut, c'est un mec viril, hein, il s'enduit d'huile et tout, hein, forcément, euh, forcément tous les autres c'est des cons à hein, ses yeux. Euh, donc assaut de gué du nord, puis de fort triomphe, assaut sur trois fronts menés par Garrosh, par le nord, par l'ouest et par la mer, donc par l'est. Et il a également une botte secrète, encore une fois pour plus de détails, la vidéo sur le déferlement. Euh, on a, va y venir, de toute façon, la botte secrète, on va en parler. Hein. La saut maritime, du coup, va être repoussée dans un premier temps. La porte ouest tient bon euh, face aux vagues de la horde envoyées par le bras droit de Garrosh, son lieutenant SSE, euh, pardon, Malkorok, hein, son exécuteur personnel. Et la porte nord va tomber euh, grâce à des traîtres elfes de sang, hein, évidemment. Et des, elfes de sang, <rire> des elfes de sang qui sont des saccages soleil, hein, donc des, des, des membres elfes de sang de Dalaran, mais ils vont. Euh, ils ont trahi leur vœu de neutralité de Dalaran pour aider Garrosh et du coup euh, aider la Horde. Donc, euh, normalement, bah, Terra-Mort était sur le point de tomber, hein, évidemment. On est à la Terra-Mort du jeu, donc il euh, bah, a qu'une. Enfin, c'est une fois que la portée est tombée, il n'y a plus rien, hein, évidemment. Il n'y a pas de grosses installations défensives comme on avait pu le voir dans Warcraft 3. Donc, intervention du dragon Kaleigos, hein, qui fait aussi, qui fera plus tard partie euh, de, de Dalaran. Donc Calégos qui va intervenir et va sauver la situation in extremis. La horde est repoussée momentanément et du coup une partie des forces de l'alliance va lancer la contre-attaque en traquant notamment les traîtres elfes de cache soleil hein, qui, euh, qui sont responsables de la chute de la porte nord. Severesa Windrunner donc euh, la femme de Ronin, la sœur de Sylvanas Windrunner hein, donc euh, course vent. Et notamment Chandris Penlune, Chandris Feathermoon, donc la, la première générale des Sentinelles, donc la générale en chef des Sentinelles, donc tout simplement la fille adoptive de Tyran des Malfurions et la chef militaire des, des Elfes de la Nuit, qui vont mener la traque et l'assaut sur différents fronts. Je crois que, je sais plus de tête, mais il y en a un, bah, l'une des deux va au nord, l'une des, des, des deux autres va à l'ouest en gros, mais elle s'éloigne de Terra-Mort. Et vous allez voir, virisage j'en parle parce que c'est assez important ce qui va se passer après. Mais en fait, c'était une feinte. Hein. L'objectif de la Horde était, de, de, de desti et était destiné à regrouper le plus de monde possible à terre à mort afin euh, de frapper très très fort d'un seul coup hein, l'honorable chef de guerre euh, Garrosh euh, Hellscream qui va tout simplement utiliser une bombe de mana alimentée par une relique dragon bleue, à savoir l'iris de focalisation, Encore une fois la vidéo sur le déferlement pour plus de détails. Ça fait bim bam boum. Ça fait vrim et ça fait vroom. On a la chute de Terra-Mort. Euh, L'impact va anéantir la ville et tuer tout simplement toutes les personnes se trouvant à l'intérieur. Ça fait évidemment écho, bien sûr, à Hiroshima et Nagasaki. Hein, la, la, la bombe nucléaire, évidemment. Donc ça fait écho à la bombe nucléaire, ce qui était déjà le cas à Burning Crusade, hein, c'est une création de Burning Crusade, la bombe, la bombe de mana, sauf que là en fait elle a été renforcée hein, magiquement pour faire un maximum de dégâts. Alors dans l'explosion, le, dans le, dans il bah, n'y a que les bataillons au final de Chandris et Vereza qui vont, euh, qui vont être épargnés puisque trop loin de Terra Mort. On a également un navire d'enfant qui euh, peu avant l'assaut avait été... Évacuer, hein, donc on a vraiment les enfants, en fait, hein, les enfants. Mais il faut pas oublier que euh, dans le tas, on a tout simplement bah, énormément de civils qui sont restés à terre à mort pour aider. Euh, soit pour servir de milice, soit pour euh, soigner les blessés, etc. Soit euh, servir à, à, à reconstruire les murs ou autre. Hein, donc on est vraiment sur une... Euh sur une tuerie de masse, hein. on est sur un véritable génocide et en tant que survivant il va y avoir aussi les prisonniers qui avaient été faits à Gué du Nord et autres bon il n'y a pas beaucoup de prisonniers mais il y en a quand même et enfin Jaina qui va être sauvée in extremis lors de la détonation, lors de l'explosion avec Ronin qui va se sacrifier directement, un hein. seul survivant de la tragédie et ça c'est ça, c'est assez dur évidemment pour Jaina donc la liste que je viens de vous faire sont les seuls survivants de la tragédie énormément de morts, hein, bien entendu, les civils, les civils, les militaires, les officiers, tout ça, tout le monde, tout le monde y passe, et du coup, pour, pour, c'est un véritable génocide, un massacre de masse, et pour Jaina, c'est sa cité, son peuple, son rêve qui sont anéantis, et ça, c'est quelque chose qui la dévaste profondément, les événements sont absolument terribles pour elle. Ronin, en plus, s'est sacrifié au dernier moment, alors que Jaina allait essayer de faire quelque chose, bon, ça, ça, ça n'aurait pas suffi, mais elle voulait... Euh, elle pensait qu'elle allait mourir avec son peuple, et à ce moment-là, Ronin la sauve in extremis en la téléportant sur une île proche du Terra Mort. Sauf que Jaina, bah, elle a plus de famille en fait. Jaina, hein. elle a plus de, elle a pas de mari. Et à ce moment-là, elle a pas d'enfant, elle a pas de parents. Enfin, son père est mort, etc. Donc à ce moment-là, elle, a... elle est très éloignée de sa fa... du reste de sa famille. Donc pour elle, elle a plus de famille à ce moment-là. Elle a été un petit peu répudiée de Kultiras, donc pas qu'un peu d'ailleurs. Mais euh, du coup, bah, elle voit Ronin qui se sacrifie, lui, qui a sa femme et des enfants, qui se sacrifie pour elle. Donc ça, c'est vraiment un, ça quelque chose qui est euh, profondément traumatisant pour Jaina, pour évidemment. Et il y a un stigmate de euh, la destruction et qu'elle est échappée au massacre in extremis, c'est ses fameux cheveux blancs. Puisque lors de la détonation de l'explosion, le portail était euh, ouvert. Hein, euh, et au final, elle les poussée dans le portail alors qu'elle voulait refuser de partir. Elle est poussée dans le portail par, euh, par Ronin et du coup le portail va malgré tout être euh, troublé un petit peu et va euh, avoir de, énormément de détonations magiques. Donc elle n'est pas blessée mais ses cheveux vont déteindre lors du transfert en fait et vont passer en, en blanc à cause de l'énergie arcanique. Donc ça c'est le stigmate visible de l'extérieur qu'on peut voir sur Jaina. Donc c'est quelque chose de très important, cette chevelure blanche, il reste une mèche blonde, c'est comme s'il restait qu'une partie de Jaina, le reste s'est envolé. Ce qui est assez drôle, parce que les cheveux blancs, généralement, c'est aussi pour représenter la mort. Euh, notamment bah, Arthas, par exemple, hein, qui est blond et qui passe à des cheveux blancs. Sylvanas, hein, euh, qui était blonde et qui passe aux cheveux blancs, c'est souvent pour représenter la mort. Et du coup, Jaina va euh, évidemment être pleine de haine. Euh, elle va vouloir punir les forces de l'ordre responsables de la destruction de sa ville, de son rêve. Hein, parce qu'encore une fois, Terra Mort, c'est un peu... Une utopie, c'est l'idée que l'idée que la paix puisse enfin exister et que l'avenir de l'humanité soit là. Donc pour c'est quelque chose de, de véritablement traumatique. Et il y a des restes de la des forces de la horde qui pillent un petit peu la ville, qui récupèrent des restes, des choses de valeur, etc. Et notamment qui veulent récupérer les risques de focalisation qui a été fixé sur la bombe. Euh, il, a, il a rien de cassé, hein, pas de problème. Euh, <rire> et au final. Et eh bien elle va tuer les forces de la horde présentes, hein, les, les troupes, les maraudeurs qui restent là à piller, euh, les, les, qui la ville tout simplement, qui pillent les décombres devrais-je dire plutôt, et elle va récupérer du coup l'iris de focalisation au, au centre du cratère, et à ce moment là elle va avoir une entrevue, elle va, elle va se téléporter jusqu'à Stormwind, hein, jusqu'à Hurlevent pour avoir une entrevue avec le roi, avec Varian, pour lui demander de lancer directement un assaut sur Orgrimmar en réponse euh, au crime du coup, perpétré par la Horde. C'est un refus de Varian. Enfin, c'est un refus en demi-teinte. C'est-à-dire que Varian dit... Euh, on ne peut pas envoyer, on ne peut pas attaquer comme ça. On ne peut pas renvoyer toutes nos forces sur Orgrimmar. Si on fait ça, il euh, y aurait énormément de pertes du côté de l'Alliance. Je pense qu'on en a eu suffisamment aujourd'hui. Euh, donc, euh, si on doit faire quelque chose, il faut qu'on prenne notre temps. Oui, il y aura des représailles. Mais il qu faut qu'on fasse ça proprement et euh, faire ça bien. Surtout que Varian est dans une on est après Cataclyse, donc Varian est dans une position où il change un petit peu sa manière d'être grâce notamment à son fils Anduin, Anduin Vryn qui essaye de, de lui montrer que euh, c'est important de combattre quand il faut savoir combattre, mais d'un autre côté essayer de lui incorporer aussi ce, cet idéal de paix hein, que Jaina d'ailleurs a pas mal transmis à, à Anduin, et du coup Varian bah justement il est un peu en mode, bah non euh, là, là il est dans, enfin Jaina s'attendait à un Varian belliqueux qu'elle avait pu connaître à, par exemple à voir Rich King ou autre mais là non non, Varian il est en train de changer un petit peu et bien sûr il veut faire payer la, la horde, mais il veut faire ça proprement pas juste être aveuglé par sa haine. Donc il refuse Jaina va se tourner à ce moment-là vers Dalaran, hein, comme elle l'avait fait au début de la guerre, et Dalaran va également refuser un assaut d'envergure sur Grimmar, hein, euh, considérant qu'ils ont suffisamment eu de pertes aujourd'hui. Je rappelle que Ronin, c'était le chef du Kirin Tor, donc le chef de Dalaran, donc de, de leur côté, c'est non. Et à ce moment-là, eh comme personne ne veut aider Jaina, elle se retrouve isolée dans, euh, dans son deuil, et ça, c'est le moment où elle va péter un plomb, et elle va se mettre en tête de faire payer la horde si personne ne veut l'aider à... À faire ça à sa manière enfin, à leur manière et eh bien elle fera ça à sa manière et du coup armée de l'iris de focalisation et eh bien elle se met en tête de déchaîner un gigantesque raz-de-marée un gigantesque tsunami afin de noyer Orgrimard sous les flots sous un flot de haine hein, qui est son propre ça c'est l'image la métaphore bien sûr et euh, trall va finalement aider de Kalegos réussir à dissuader jaina de, de commettre de perpétrer cet acte car euh, à ce moment là jaina ne serait que une garoche hein, bis et euh, qu'il y a plein d'innocents hein, qui sont en Grimard et elle ne ferait que perpétrer euh, ce, que, euh, ce que tout simplement Garoche a fait et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est à ce moment là il y a un parallèle qui est fait entre Jaina et Arthas, je me demande si aussi le côté cou le coupe de cheveux était volontaire pour justement faire cet écho à, à Arthas en mode bah, aller sur le chemin de la perdition et du coup il lui reste cette petite, cette petite frange blonde pour remontrer qu'elle n'est pas encore totalement noyée, et au final c'est le, le, le grain d'espoir dans cet océan de, de tristesse et de, et de tourment, et au final elle va se raviser, elle ne va pas détruire Orgrimmar, alors qu'elle était à deux doigts de le faire, et elle en avait clairement les moyens. Ah, il y avait la sécheresse Orgrimmar bam, tiens, tsunami <rire> Et du coup Terramor depuis euh, la, le début de Mist of Pandaria et la fin de Terra Terramor depuis est une ville fantôme, symbole d'une époque révolue. Nous la reverrons à Battle for Azeroth lors, de différents, lors des différentes pérégrinations de Jaina. Un jour on, a, on en parlera plus en détail mais voilà à peu près à quoi peut ressembler Terramor. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que Terra Mort était une promesse à l'avenir de Warcraft 3. Hein. On arrive sur la conclusion, mais Terra Mort était une promesse d'avenir à, euh, à Warcraft 3, le futur de l'Alliance et le rêve de paix entre l'Alliance et la Horde. Mais le problème c'est que Terraman ne convient pas du tout au support du MMORPG avec ce côté bifaction, joueur contre joueur, PVP Alors vous allez me dire ouais le PVP pourtant pas central dans Warcraft, je suis d'accord mais c'est quand même une intention aussi C'est de faire d'opposer la Horde et l'Alliance C'est dire dans Warcraft 3, euh, la Horde et l'Alliance et même dans Warcraft 1, les... alors il n'y a pas d'Alliance mais les orques et les humains Ils n'étaient pas seuls dans le monde, il y avait d'autres choses qui coexistaient et au final c'est vrai que à Warcraft 3, la volonté était de montrer que la Horde et l'Alliance sont petits, ils sont ridicules, minuscules à côté de ce qui se passe à côté de ce qu'il y a d'autre. Les morts vivants, les démons, les elfes de la nuit avec les forces de la nature, euh, les Illidari, etc. C'était pour nous montrer que ouais, la Horde et l'Alliance ils sont minuscules dans le monde. À Warcraft, on a plutôt beaucoup plus l'impression de cette guerre froide avec euh, le bloc Horde versus le bloc Alliance et tout le reste. De toute façon, va être écrasé il n'y aura rien d'autre. Alors que pourtant, on dit aussi l'inverse, avec des menaces qui sont beaucoup trop fortes, et du coup les deux doivent s'allier contre ça, mais au final, il bah, n'y a rien d'autre à côté, c'est Horde ou Alliance. Euh, la Lame d'Ebène, les Idarée, ne peuvent pas exister, ils sont soit Horde, soit Alliance. Donc, c'est quand même, en fait, et il y a aussi une volonté qui, qui est très visible dans la fin du roman, enfin dans tout le roman des ferlements, c'est de montrer que Jaina, en restant dans une zone qui n'a pas d'avenir, à savoir Terre à mort, elle perd de l'intérêt, je, je parle d'un point de vue euh, auteur, hein, bien sûr, donc Jaina n'a aucun intérêt à rester dans une zone « morte », entre guillemets, je parle de « terra mort » au début de World of Warcraft, qui n'ajoutera rien, au contraire, qui tire vers le bas, on est sur du lancien, on, on ne correspond pas au support MMORPG, donc on perd complètement l'intérêt de Jaina. Jaina est un personnage très apprécié euh, des fans, donc on n'utilise pas ce personnage extrêmement apprécié, euh, en la laissant à Terra-Mort, donc il faut la déplacer, il faut la bouger ailleurs parce qu'on a prévu de raser Terra-Mort, donc il faut qu'on... parce que c'est chiant, hein, c'est une épine dans le pied des scénaristes, Terra-Mort, hein, depuis le début donc il faut, hein, ça contredit l'histoire les les, les, des deux Alliances, ça, ça contredit complètement l'Alliance euh, le fait qu'il y ait cette volonté de paix entre Horde d'alliance ça c'est la merde donc on dégage tout ça on va mettre un grand coup de balai, sauf qu'on peut pas tuer Jaina, c'est un personnage trop important, il faut qu'on l'utilise. Elle a plein de choses à dire, Jaina, hein, elle c'est génial comme perso, on peut pas trop leur en vouloir, donc il faut qu'il y ait des choses à dire avec Jaina, mais elle perd son temps en étant là-bas. Et littéralement, c'est dit dans le déferlement. Il y a des moments, hein, des, des discussions, notamment avec Kaleigos, où il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi t'es là Tu perds ton temps ici. » Et moi, j'étais choqué, j'étais en mode « Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ?» Qu'est-ce qu'il dit ce grand AD ce grand année, là <rires> mais, Dragon noir, brûlez-moi ça <rires> Mais du coup, c'est un moment qui m'a particulièrement énervé. Comme ça, on met un grand coup de balai sur Terra Mort et plus de problèmes. Et vous allez voir qu'un schéma va d'ailleurs se dessiner. Euh, je, vais, je, vais, je vais en parler, mais en plus, ouais, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même aussi quelque chose de très important. C'est qu'à Warcraft 3, la promesse d'avenir est présente avec Terra Mort. Enfin, rappelez-vous que quand vous avez joué à Warcraft 3, l'Alliance, elle part en morceaux. Mais alors, mais c'est même plus en morceaux. On a l'impression que le dev, les, les, les scénaristes, ils appuient tel un, un enfant psychopathe qui est en train de torturer un oiseau ou un oisillon. C'est vraiment genre... Alors, Lordaeron, ça, ça existe plus. Les Elfes, pff, ça existe plus. Euh, Dalaran, pff, ça existe plus. Euh, Alterac, bon, il n'y a plus grand-chose, mais pff, hop, il y en a encore moins. Euh, bon, Stromgarde, ça, on le fera pas. Hein. On, sera, on le fera hors... hors euh... On le fera hors champ mais euh, lord ba bam, bam, bam, bam, il reste des mecs à lord aaron babababam on les tue on les tue on les tue euh, les elfes bas ils ont perdu leur <rire> ils ont perdu leur royaume natal Keltalas tout ça tout ça donc ils sont obligés de se barrer et ben bah, on va les faire en plus s'entre déchirer etc ah, boum ils dégagent. enfin l'alliance à warcraft 3 c'est une catastrophe et je dis pas d'un point de vue scénario hein, je dis les pauvres ils prennent mes, mes galères sur galère ils prennent misère sur misère c'est c'est c'est méga triste hein pour, pour l'Alliance. Et du coup, c'est vrai que le, le, le seul, j'ai envie de dire, flambeau, et même les elfes de Sang, la campagne de Frozen Throne, c'est littéralement les elfes de Sang qui quittent l'Alliance. C'est pour rejoindre les Illidari. Donc, t'es es vraiment dans une dynamique où y a, y a, l'Alliance, ça n'existe plus. Il y a même une musique qui est là, je vais vous la, je vais vous la lancer maintenant, ça s'appelle Last Days of the Alliance. Genre, c'est littéralement, l'Alliance, elle est en train de se détruire. Elle est en train d'être détruite. Et même les décombres, on les brûle, on les massacre. Et le, le seul espoir pour l'Alliance et pour Lordaeron, c'est Jaina qui déplace montagnes et océans pour pouvoir euh, traverser vers l'ouest et pour pouvoir donner un avenir à l'humanité. Parce que je sais que dit comme ça pour un genre de World of Warcraft, peut-être que vous êtes. Ils ont fait des, des caisses, mais non Jouer à Warcraft 3, il y a tout qui est détruit Il n'y a que Jaina qui sauve ça C'est la lueur d'espoir, c'est le phare de lumière dans cet océan de, de, de drame mais Terra-Mort, oui, c'est c'est bye bye, y a pas de problème, de toute façon les elfes ils ont récupéré leur Silver Moon, euh, finalement Dalaran et flotte, de toute façon les enjeux de War 3 les a virés donc bon, de toute façon, Terra-Mort pas de problème. Et on va aller voir qu'il y a un schéma qui va se dessiner puisque à Warcraft 3 encore une fois Terra-Mort était la chose qui arrivait à l'Alliance dans l'Océan de Malheur comme je viens de vous l'évoquer, mais Terra-Mort donc était l'idée de l'avenir et du renouveau, une cité censée représenter le passé dans l'avenir. Hommage à Warcraft 2, bien entendu, avec l'idée de l'alliance de Lordaeron, l'idée de l'union de toutes les troupes de l'alliance et de l euh, de l'alliance, pardon, puisque du coup, bah, par exemple, même les elfes qui ont quitté l'alliance, bah, il reste les hauts elfes, du coup, qui ne sont pas les elfes de sang, il reste les hauts elfes. Donc on a encore les, les, les, les représentants de l'alliance que les joueurs ont aimé avec Terramor, là où ça part en vrille complètement de l'autre côté. Et la destruction de Terramor est un outil permettant aux scénaristes de réutiliser Jaina sans l'épine dans leurs pieds et dans leur grimoire, qui était à mort. Et du coup, il a placé Jaina dans un lieu de nostalgie de Warcraft 2-Warcraft 3, avec une Jaina gouvernant d'Alaran et le Tor qui est également un bastion neutre, et en même temps qui est un place ah, Tiens, tiens, tiens, tiens, c'est marrant. Et qu'est-ce qui va se passer À Légion, et eh bien, euh, donc on verra plus précisément les agissements de Jaina et de Dalaran du coup dans Mist of Pandaria, mais au départ elle se veut neutre finalement il y aura des agissements qui vont la tourner plutôt vers l'Alliance et à Légion, eh bien il faut faire un hommage à Wars of the King donc Dalaran doit reprendre son statut de neutre, de neutralité hein en pleine extension on revient à neutralité, clin d'œil, clin d'œil hein, euh, Twink <rire> pour cas donc on va dégager Jaina qui est anti-horde à ce moment-là donc, et ça va être Battle for Azeroth qui va être justement le moment de lui redonner une place. Elle a perdu sa place et elle va en récupérer une, quoi d'autre que sa patrie d'origine, Kul qui est également un hommage à Warcraft 2 puisque c'était directement Warcraft 2, et également à Warcraft 3 avec la fondation du Retard, etc., etc., vers un truc qui se veut neutre au départ et qui finalement va se tourner vers l'Alliance Vous avez vu, il y a un pattern, il hein, y a véritablement un schéma qui se dessine pour Jaina. Et au final... BFA va justement faire un énorme boulot concernant Jaina Prodmore. Euh, j'en ferai une vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ferai une, un jour promis sur vraiment Jaina et son traitement à Battle for Azeroth. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement un miroir inversé de son traitement de Mist of Pandaria. Donc ça, on le verra dans la vidéo sur Mist of Pandaria. Mais c'est vraiment un miroir inversé de son traitement. Euh, on va retrouver une Jaina pacifiste, mais alliance et proche de Thrall. On l'avait retrouvée comme ça à Terra Mort. Lors de la destruction de Terra Mort, elle va, avec plusieurs épreuves, vriller partir en, en, en vrille, devenir complètement euh, une belliqueuse, elle, elle va faire le chemin inverse aussi de Varian, c'est-à-dire que Varian était super belliqueux, anti-horde, qui va progressivement, avec l'aide de son fils, passer plus pacifiste et comprendre euh, que la paix c'est quelque chose qu'il faut chérir, etc, etc. Jaina, elle, va complètement passer à l'inverse. Et BFA va ramener justement une Jaina qui, qui commence de anti-horde, qui veut faire payer l'horde pour tous les crimes qu'elle a commis, etc., etc. Vers une Jaina qui revient un petit peu à celle qu'on connaissait de Warcraft 3, qui fait un petit peu le même, le même travail je dirais que, que, que Varian à ce niveau-là. Et malgré tout, elle n'est pas non plus la Jaina naïve, mais euh, on revient sur une Jaina qui est beaucoup plus euh, positive, je dirais. Et Terramor, eh bien, vit en elle en fait, hein. l'esprit Mort est devenu euh, une utopie, devenu une idée et elle vit encore aujourd'hui à travers elle. C'est d'ailleurs l'objet de les bandes dessinées de Jaina que j'avais décrypté euh, euh, sur la playlist de Battle for Azeroth. Donc on revient à une situation similaire à la fin de Warcraft 3 Vanilla euh, et c'est terminé pour une nation que j'aime tant qui a été sacrifiée au service du MMORPG. Et nous verrons du coup le traitement de Jaina comme j'ai dit un peu avant euh, dans Mist of Pandaria dans une vidéo qui lui sera dédiée et qui arrive prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En enfin, fait, à peu près une heure. Mais voilà, Terra Mort c'est vraiment, vraiment un sujet extrêmement intéressant et qui montre aussi que euh, bah, le MMORPG peut amener des problèmes. Le MMORPG amène des choses très positives, sauf Pandaria, euh, mais également Jaina d'ailleurs. Mais c'est vrai que euh, pour, ce est, euh, pour ce qui est de, de Terra Mort, eh bien, cette, cette, cette nation aura été sacrifiée afin de permettre à, à, à l'alliance, on va dire, du MMO de Pouvoir rester en place, de pouvoir être légitime et d'avoir euh, du coup une place pour Jaina parce que le petit port de pêche bah, c'était euh, trop compliqué donc c'est triste, c'est vraiment triste pour Terra Mort. Hein. Euh, je vous invite vraiment si ça vous intéresse, si ça vous a, si vous a plu, n'hésitez pas à rejouer à Warcraft 3, euh, notamment la fondation du retard pour vraiment voir un petit peu Terra Mort et essayer de faire d'ailleurs les campagnes de l'Alliance avec Jaina ensuite. La campagne de la Horde pour voir justement le moment où la Horde et Jaina vont s'entendre. Ensuite il y a les Elfes de la Nuit où vous allez d'ailleurs péter la gueule au... <rire> à l'Alliance au départ. Et ensuite eh bien, euh, ce... il y a la cinématique d'avant la bataille du Mont-Eijal puis la bataille du Mont-Eijal où on voit justement l'entente entre Force de la Nature, Elves de la Nuit, Horde, puis Alliance. Les trois ensemble et ensuite la fondation du retard où vous voyez justement les agissements de Jaina et surtout vous voyez Terra Mort à l'échelle qu'elle aurait dû être. Et ce qui est d'ailleurs très rigolo, c'est que Reforge aurait pu rendre hommage à World of Warcraft mais non, ils ont préféré rester fidèles à Warcraft 3 c'est plus simple aussi hein, pour la carte mais du coup, bah, mort est gigantesque et avec des beaux graphismes notamment hein, grâce à Reforge donc n'hésitez pas à aller voir tout ça c'est dommage, Terra Mort aurait pu avoir beaucoup plus de place, ce n'est pas le cas en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, je rappelle aussi parce que c'est vrai que ça peut être un peu dépressif vu que mort est complètement sacrifié euh, pour le MMORPG mais Mist of Pandaria vous verrez, a fait de très bonnes choses. Le MMO est aussi capable de faire de très bonnes choses. Mist of Pandaria et même Battle for Azeroth vis-à-vis -vis de Jaina, ont été excellents. Donc, on se dit à bientôt. La prochaine vidéo, normalement, de la playlist Mist of Pandaria sera Mist of Pandaria elle-même. A bientôt, prochaine. A plus en Pandaria.